secondes. Voilà, les chevaux euh, viennent de s'élancer pour cette première épreuve. Le Grand Prix du Champ de Mars, 1450 mètres. à bon départ pour Valerine côté corde également bien parti. Yankee Force qui force euh, pour prendre les choses en main. Regardez Chaptrap Trap euh, qui tente d'arriver à l'extérieur pour surmonter ce couloir extérieur. Minenaji Venture reste bien placé dans leur foulée. Ensuite, il y a le Riddler. Dans leur sillage, Galop, euh, Galop Zantus. Ensuite, il y a Villa Aviator, Double Gratitude, Internet Kit. Et en dernière position, bot à bot, il y a Opaque, alors qu'on est dans la ligne opposée. Euh, toujours sous la pulsion de Yankee Force. Sur son arrière-main arrive Chap Trap, euh, Minalucci Venture, bien placé en troisième position sur les barres. Ensuite, il y a Valrin qui a déboîté. Euh, juste derrière, il y a The Riddler. On se rapproche avec Zantus. Ensuite, Double Gratitude à l'extérieur de Dirty Villaviator. Opag commence quelque peu à bouger et se porte maintenant à l'extérieur de Internet qui, Alors qu'on va accrocher la rue du gouvernement avec Yankee Force toujours devant. Avec Chap Trap toujours euh, sur son arrière-main. Minulachi Venture. Qui attend sagement son heure en troisième position. Valrin commence à bouger juste derrière. À l'arrière, The Riddler également lancé. Opag également tente d'arriver alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Yankee Force qui tourne en tête avec Ninaluchi Venture qui passe côté corde. Zantos également là, mais Yankee Force a toujours l'avantage. Zantos qui termine de plus en plus fort côté corde. Yankee Force, Zantus, Zantus, Yankee Force, Arrivée Yankee Force. serré. Il s'agit de quelque peu. Voilà, c'est parti pour cette euh, deuxième course. Départ assez moyen pour Fundraiser et Seven Express. Pour l'instant, Gypsy Rover a très bien sauté. Regardez Volatile Energy euh, Gen Zero et Winterguard. Euh, euh, Gypsy King, pardon. Euh, Gypsy King, uh, Gen Zero. Et... Euh, <rire> Et Wintergard, ce, il y a lutte pour le commandement, mais pour l'instant avantage à Zen-Zero qui insiste semble-t-il à l'extérieur et il va prendre les choses en main. Deuxième position, il y a Gypsy King, ensuite rejoint par Wintergard. Parcours extrêmement difficile pour Saint-Paf en troisième épaisseur. Dans leur foulée, il y a Giratorio. Ensuite, il y a Volatile Energy, uh, Crushing Force, Grey Gain, Seven Express et Fundraiser. Alors qu'on va, on est à 600 mètres du poteau dans quelques foulées. Zen Zero uh, toujours en tête. Voilà que Sunpath uh, arrive à sa hauteur. Uh, également bien placé, toujours uh, Winterguard. Uh, Gypsy King toujours uh, suit les manœuvres en 4-5e position. Gératorio est lancé par uh, Bernard Federbe, déjà sous la cravache. À l'arrière, uh, Volatile Energy, Crushing euh, Fonse tente de faire l'effort pour recoller au peloton alors qu'on va aborder la cour pour entrer en ligne droite finale avec Zen Zero qui va être accroché maintenant par Wintergard qui euh, accélère tout comme euh, sainte paf qui abuse de la largeur de la piste. Zen Zero pour l'instant a toujours l'avantage avec Wintergard, avec sainte paf à l'extérieur. Wintergard, Zen Zero, la lutte est serrée avec Sainte-Poff. sainte paf Sur des boîtes, départ dans quelques secondes. Voilà, c'est parti pour cette euh, troisième épreuve, départ euh, raté pour Star of Zeus et Boria perdant plusieurs longueurs l'ouverture des boîtes. Pour l'instant, il y a lutte pour le commandement entre Zugi Zougi, Badawi, Badawi euh, qui est lancé avec à son extérieur Kingsman qui semble insister, Mais euh, Badawi pour l'instant a l'avantage, donc devant Kingsman qui est en deuxième position alors qu'il y a une chute euh, d'un jockey. Le jockey de Ziggy Zaggy de Zuri, Zugi, est, to est tombé. Donc ensuite, on retrouve euh, Duo Memphis Mafia, juste euh, derrière. Euh, ensuite, on retrouve euh, donc euh, et bien Double Games et en dernière position, complètement Boria, alors que Star Wars est juste devant lui, alors qu'on accroche la rue du gouvernement, avec Badawi toujours en tête, avec, euh, et bien... Accroché euh, par euh, Kingsman, euh, Apollo Star, euh, bien placé Rock Manor, euh, Memphis Mafia également euh, se rapproche, euh, tout comme Star of Zeus euh, qui euh, également... Euh, fait l'effort alors qu'on va aborder la cour pour entrer en ligne droite finale avec Badawi accroché par Kingsman avec côté corde et eh bien double games qui termine très fort et eh bien côté corde et eh bien il y a également et eh bien Rockmanor Rockmanor à l'extérieur en roi à fort avec Apollo Star Memphis Mafia Memphis Mafia du spray et voilà Bon départ de euh, Honey. À l'extérieur, euh, nous avons Gunston qui essaie de mettre la pression. Sidance également, King of Tara essaie de déborder. Actuellement, il y a trois chevaux sur la même ligne. Alors, en tête de la course à l'intérieur, donc Swagger Jagger qui garde la corde. À son extérieur euh, se trouve Gunston, qui va insister pour le commandement de la course. Puis, nous avons Sea Dance en troisième position. En quatrième position, Ernie. À l'extérieur, euh, ayant une course difficile, King of Terra, à l'extérieur de Candy Apple. Puis, nous avons le cheval Kalas Mambo et en dernière position, Jetstream. Swagger Jagger mène le, le peloton avec deux longueurs d'avance sur les autres, c'est-à-dire Sidance Dance à l'extérieur de Gunston. Puis nous avons derrière Sidance King of Tara. À l'intérieur de la corde, nous avons Ernie. Puis nous avons Carlos Mambo. À son extérieur, Candy Apple, le grand favori en dernière position. Jetstream, plus que 400 mètres environ à parcourir Alors, en tête de la course, toujours Praveshori, les Swagajaga. Voilà que Sidance s'amène à son extérieur. La lutte sera serrée. Regardez King of Tara. Et à l'extérieur complètement, nous avons Jetstream qui est poussé à fond. Les chevaux sont dans la ligne droite finale. Swagger Jagger et Sidance pour la lutte. À l'intérieur, il y a Gunston, il y a Colas Mambo. À l'extérieur, il y a Jetstream qui essaie de remonter avec Jurawan qui semble prendre l'avantage chez les autres pour aller s'imposer. Swagger Jagger toujours là et Jetstream, à Jetstream gagne cette course devant Swagger Jagger. Troisième, pendant quelques instants. C'est parti pour ce 1400 mètres doté de the Jason Hospitalionel Cup. En tête de la course, à l'extérieur, complètement shadowing, a déjà pris le commandement de la course. À l'intérieur, The IT Factor essaie de garder la corde. À son extérieur se trouve Prince of Venice, Seattle Kid, se trouvant euh, à l'extérieur complètement. Euh, il aura une course difficile s'il continue comme ça. À l'extérieur, complètement, nous avons Royal Italian. Puis, nous avons Liverpool Chap, à son intérieur, Silken Prince. Puis Avdik suivant derrière Dropkick et en dernière position Sir Bernardini. Les chevaux sont dans la descente en tête de la course Shadowing et le cheval Seattle Kid, le favori de la course, se trouvera à son extérieur. Suivant en troisième position, bien calé à la corde, Prince of Venice. À une longueur, nous avons le cheval de IT Factor, Liverpool Champion, cinquième position à l'extérieur, Silken Prince suivi de Dropkick. Puis nous avons Royal Italian suivi de Avdik et en dernière position Sir Bernardini. Les chevaux vont tourner dans quelques instants. Toujours Shadowing qui est en tête. Regardez Seattle Kid suivant tranquillement dans son pas et va amorcer son attaque. À l'extérieur, nous avons bien sûr le Liverpool Champ. Toujours Shadowing qui est en tête. À l'extérieur, il y a Seattle Kid. Shadowing toujours en tête, va essayer de le faire de bout en bout. Shadowing toujours en tête, il sera difficile à rattraper. Alors qu'à l'extérieur drop kick, drop kick ou Shadowing. Shadowing gagne cette épreuve. Programme. Oh, voilà, défin alors quelques secondes. Voilà, c'est parti pour cette euh, sixième course. dotée de la Fanny Cup. River Fame sauteur d'un excellent départ. On va prendre les choses en main. En deuxième position arrive Carlton Heights qui se porte à l'extérieur de Thomas Henry qui a un beau parcours mais qui est très ardent. Alors qu'il y a une chute. Hein. Il y a la chute euh, de la partie sur Supreme Rate. On reprend donc euh, l'épreuve avec River Fame se commande. En deuxième position, il y, a il y a Thomas Henry. À son extérieur, Carlton Heights. Ensuite, euh, Zodiac Jack, un parcours extrêmement difficile pour l'instant. À l'extérieur, de Well Connected et de Adamo. Ensuite, on retrouve West Coast Warrior qui galope à l'extérieur de Crazy Charlie. On est au bas de la descente, bientôt plus que 700 mètres à parcourir, toujours sous la pulsion de River Fame, c'est un parcours euh, tranquille à l'avant avec euh, Carlton Heiss toujours en deuxième position à l'extérieur de Thomas Henry. Zodiac Jack, Jack commence quelque peu sa descente, euh, Well Connected toujours euh, bien placé sur les barres, 6 7e position à son extérieur Adamo, West Coast Warrior, Crazy Charlie toujours en dernière position alors qu'on est à... 300 mètres du poteau border la courbe pour entrer en ligne droite finale avec River Fames qui va amener le peloton en ligne droite sous la menace de Thomas Henry qui va faire l'effort à l'extérieur. Mais River Fames qui tente de repartir maintenant, lancé par Benny Woodworth avec Thomas Henry qui va faire l'effort maintenant. River Fames, Thomas Henry, est-ce qu'il va arriver Attends Thomas Henry, Thomas Henry, il domine River Fames pour s'imposer et offrir donc de Rob Roy. Voilà, c'est parti pour la Noble Sayout Cup 990 mètres. Avec un bon départ de Virtue également. Bien parti, Kamadeva. Regardez Rob Roy qui va tenter de, de partir maintenant complètement à l'extérieur. Mais reste à l'extérieur de Virtue. Mais Rob Roy va avoir assez de vitesse cependant pour, pour, pour probablement se rabattre à la corde. Bien que Virtue reste au contact. En troisième position, Kamadeva qui court à l'extérieur de Quattro 5. Alors qu'il y a une chute. Il y a une chute euh, euh, derrière, donc euh, de Rulvenight et de Golden Tractor, alors qu'on va tourner avec Rob Roy qui va tenter de repartir maintenant sous la menace de Virtue, qui va s'amener côté corde à l'extérieur. Kamadeva qui revient de plus en plus fort. Virtue a dominé Rob Roy alors que Kamadeva revient très fort à l'extérieur. Kamadeva va dominer ses rivaux pour aller s'imposer. Kamadeva, alors qu'il y a eu une... Départ dans quelques secondes. Voilà, c'est parti euh, donc pour cette huitième épreuve avec un bon départ de Hardwire côté corde. Également bien parti, Duke of York, Kufo euh, Lute. Ensuite, on retrouve Straight, Kufo Lute à l'avantage en Straight. Goldenstown semble assister à l'extérieur. Ensuite, on retrouve Hardwire bien placé à de longueur, et euh, eh bien Duke of York. Et ensuite, on retrouve King's Empire. Alors, euh, pour l'instant, euh, Coup euh, for avoir du mal à prendre des tournants. Et bien, c'est Golden Star qui, qui continue son effort à l'extérieur, alors que Hardwire a passé côté corde. Hardwire qui a mis le nez devant, lancé par le jockey Kalicharon. Est-ce que sa première victoire ici au Champ de Mars Et bien, oui, le jockey Kalicharon qui ouvre son compteur avec Hardwire qui va s'imposer devant Kings Empire, Duke of York. Départ de cette euh, neuvième et dernière course au programme. Départ assez moyen pour Why Would It You. Un Bon départ pour Copenhagen, également bien parti. Uh, Double Think, uh, G.I. Joe uh, à l'extérieur de Double Think. Uh, Copenhagen va partir Cela la monte de Bernard Federbe devant Double Think qui le suit uh, très bien en troisième position, G.I. Joe. Nimitz se retrouve en quatrième position. Ensuite, uh, on retrouve uh, Starsky uh, qui est accompagné à l'extérieur par euh, Subtropical dans leur sillage à overdose, why wouldn't you perfect pursuit Alors qu'on est dans la ligne opposée, bientôt plus que euh, 850 mètres à parcourir, Copenhagen et Bernard Feller toujours en tête. En deuxième position, Double Fink qui euh, suit à une longueur et demie. En troisième position, G.I. Joe Nimitz, quatrième. Ensuite, Starsky euh, qui évolue à l'extérieur de Overdose, ensuite Subtropical Perfect Pursuit. Why wouldn't you? Toujours en dernière position, alors qu'on accroche la rue du gouvernement. Toujours sous la pulsion de Copenhagen, voilà que G.I. Joe passe franchement à l'offensive à l'extérieur de Double Doublethink. Dimits également, quelque peu lancé, Starsky tente de se rapprocher alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Copenhagen qui va tourner en tête sous la menace de G.I. Joe qui tente de sérieusement maintenant. Copenhagen, G.I. Joe, G.I. Joe a dominé Copenhagen, G.I. Joe qui va filer vers la victoire. G.I. Je ouvre son compteur d'entrée facilement devant Copenhagen Nimitz et la quatrième place.